Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que ça fait un moment où il y a un certain nombre de patients qui viennent me voir et qui sont vraiment dans un sentiment d'incompréhension euh, tout simplement parce que elles se disent qu'elles ont déjà eu un long chemin spirituel elles ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à travailler par exemple sur une blessure euh, par exemple la blessure de rejet ou la blessure d'abandon ou la trahison et que là, tout d'un coup, euh, la blessure réémerge. Donc, euh, elles ne comprennent pas ce qui, ce qui se passe. On peut avoir fait un long chemin spirituel. On peut avoir travaillé une blessure avec cœur, euh, avec intensité. Mais cela n'empêche pas que l'expérience a besoin de se vivre. Et j'espère en tout cas que cette vidéo puisse amener euh, dans, dans la douceur, de la clarté, de l'explication, dans la manière dont vous allez vivre les choses aujourd'hui. Mais ça va aussi montrer que la, comment une blessure se manifeste en fait, comment une émotion se manifeste et est-ce que finalement on peut totalement en guérir en fait est-ce que totalement on peut, peut s'en libérer, est-ce qu'à un moment donné on peut se permettre de dire ça y est j'ai travaillé la blessure d'abandon ou de trahison ou la blessure d'injustice et là c'est terminé, c'est fini je l'ai travaillé, je ne me sens plus concernée par cette blessure donc euh, on va répondre à tout ça donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est déjà d'écrire sur le paperboard, ça va vous amener de la clarté. Vous êtes ici dans votre ligne du temps. Là, on est en 2019 et on va supposer que dans votre enfance, vous avez vécu un choc émotionnel. Un choc émotionnel, par exemple, tout simplement parce que vous avez une blessure de rejet de par la place qu'on vous a accordée dans la famille, dans la fratrie, une place que vous n'avez pas eue, le fait que vous avez le sentiment... Euh, de, de ne pas avoir votre place, le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. Voilà, on va considérer que ce choc émotionnel a engendré une décharge émotionnelle à l'intérieur de vous qui est égale à 100. Cette décharge émotionnelle, elle est sous forme d'une blessure non résolue. Pourquoi elle n'est pas résolue Tout simplement parce que quand on est enfant, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas trouvé les moyens, l'écoute, la compréhension nécessaire euh, au sein de notre famille. Donc, cette blessure-là, elle n'est pas traitée. Elle reste cristallisée dans nos corps et dans nos cellules. Qu'est-ce qui se passe Notre cerveau et tout notre corps va chercher la résolution de ce problème jusqu'à ce que, euh, jusqu ce que euh, le problème et la problématique soient totalement résolus. Donc, pour ça, qu'est-ce qui se passe Nous allons créer ici et maintenant, en 2019, des situations qui vont nous permettre d'être un... ces situations vont être un support justement pour nous permettre et nous offrir l'opportunité et l'occasion de résoudre, euh, de résoudre cette blessure, de résoudre cette décharge émotionnelle. Et comment ça va être alors chaque situation qui va être confrontante va être alors une proposition de résolution en réalité. Donc plus la blessure qui est reconduite, ici en 2019, est, est, est accueillie et plus elle est dissoute et plus elle est libérée. Ça veut dire que plus la quantité ici au niveau du bac qui est de 100 va diminuer. Voilà, là où on s'interroge, c'est que nous n'avons aucune connaissance, nous n'avons aucune connaissance de quelle est la quantité qui a été engrammée ici dans notre enfance. Donc, quand on est ici en 2019 et on dit « Moi, je veux traiter une blessure de rejet » et vous venez voir un thérapeute ou bien vous vous y penchez dessus et vous faites le nécessaire, vous ne pouvez pas dire « Ça y est, la blessure de rejet est totalement éradiquée, elle n'existe plus dans ma vie. » Vous avez travaillé une facette de votre blessure de rejet, mais vous ne pouvez pas avoir connaissance de toutes les facettes qui ont été engrammées ici du vo durant votre enfance voilà donc vous ne pouvez pas savoir quelle est la quantité de cette décharge émotionnelle quand vous avez reçu durant votre enfance donc vous ne pouvez pas savoir si vous avez totalement traité la blessure donc déjà le, le fait de vivre votre vie au quotidien vous permet vous donne l'information où est-ce que vous en êtes par rapport à cette blessure parce que de toutes les façons cette blessure, si elle est non résolue, elle va être reconduite dans votre vie puisque tout est magnétique, tout, on, est, on est énergie. Tout ce qui vibre à l'intérieur de nous devient vrai à l'extérieur de nous, devient vrai dans notre système et se matérialise à l'extérieur de nous. Donc, Le fait même de pouvoir poser cette affirmation, de dire « ça y est, la blessure de rejet n'existe plus puisque moi je l'ai traitée, la confiance en moi, ça y est, j'ai traité. « c'est bon, j'ai confiance en moi, c'est fini ben, », implique déjà d'une certaine façon le refus de l'expérience. Je refuse de ressentir à nouveau cette émotion. Je refuse que cette situation qui génère cette émotion qui est inconfortable, cette blessure qui est inconfortable, réapparaisse. Je refuse de ressentir à nouveau un manque de confiance en moi ou qu'on me déstabilise ou qu'une situation me déstabilise. Mais cette affirmation-là ne vous rend pas service. Cette affirmation-là ne vous rend pas service tout simplement parce que, à l'instant où vous la posez, dès lors que vous allez être confronté à nouveau à une situation qui va être stimulante, qui va vous réactiver ces blessures en vous, qu'est-ce qui se passe La première chose, c'est que vous allez déjà être en réaction. Vous allez être en refus de ce qui se passe. Donc, c'est déjà, ça ne va pas contribuer à accueillir la situation, à accueillir votre émotion. Donc, en fait, il y a vraiment double couche. La première, c'est l'intensité de votre refus et ce sentiment d'injustice, de « je ne suis pas OK avec ce qui se passe ». Donc là déjà, ça génère une, une contraction, une espèce de rigidité par rapport à, à, à la situation qui se vit. Et la deuxième, c'est que la situation que vous vivez vous touche déjà, vous blesse déjà. Mais du coup, c est, c est, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est du coup hyper compliqué de gérer une situation à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en plus déjà de la situation qui est déjà complexe et qui réactive déjà une blessure en vous, une gêne, un inconfort en vous, il y a en plus de cela le refus que cette expérience puisse se faire, le refus euh, euh, de vous sentir touché à nouveau, tout simplement parce que vous avez affirmé en amont que c'est terminé, que ça ne vous concerne plus que la blessure de rejet ne vous concerne plus, que la blessure de trahison ne vous concerne plus, que le manque de confiance en vous ne vous concerne plus. Donc, en fait, c'est vraiment, du coup, il y a vraiment deux couches à travailler. Donc, je vous invite du coup, vraiment, d'une certaine façon, enfin, je vous invite du coup à être euh, tout simplement en conscience que vous ne pouvez pas savoir quelle est la quantité de la décharge émotionnelle que vous avez vécue dans le passé et donc, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas avoir une information exacte si, ça y est, je n'ai plus de blessure d'injustice parce que je l'ai traité, je n'ai plus de blessure de trahison, je l'ai traité, ça n'existe plus chez moi. Non, en fait, vous le saurez à fur et à mesure, à fur et à mesure. Donc, il vous suffit tout simplement de vivre votre vie pour savoir où est-ce que vous en êtes, parce que d'une manière ou d'une autre, puisque tout est vibration, la vie va vous montrer où est-ce que vous en êtes. La vie va vous montrer dans quelle vibration vous êtes et quel est le restant qu'il y a. Donc du coup, chaque situation, aussi inconfortable soit-elle, est une invitation, est une invitation à rejouer la scène passée, puisque c'est la même émotion qui se joue, pour pouvoir justement accueillir cette blessure, accueillir votre enfant intérieur et, et, et aussi vous offrir un nouveau scénario. En fait, c'est ça. Donc, plus la blessure est prise en considération, plus elle est accueillie et plus vous êtes ouvert à ce qui se passe et plus vous vous offrez la possibilité euh, déjà de vous aimer tel que vous êtes, de vous accueillir tel que vous êtes et de rétablir la paix dans toutes ces parts de vous justement, qui a besoin de retrouver cette lumière. Donc, il est totalement possible de vivre un effondrement par rapport à une blessure, à un moment donné, à une blessure d'abandon, rajouter une blessure de trahison, par exemple, que vous ayez pris soin de vous, que vous aviez goûté à un moment plutôt paisible, dans lequel cette émotion n'était plus présente, ou plus ou moins, mais à, à une intensité pas trop forte, et tout d'un coup, là, après un long chemin spirituel, de pouvoir de ressentir à nouveau comme une décharge émotionnelle par rapport à cette blessure. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas traité l'information, ce n'est pas que vous, n avez, vous ne vous êtes pas occupé de vous. Si, il se trouve tout simplement qu'il y a à un moment donné, à un moment donné, vous avez fait le travail par rapport à vous-même. Vous vous êtes occupé de vous et c'est merveilleux. Il y a un long chemin spirituel qui a été fait et c'est super. Et, et, et ayez de la reconnaissance, de la gratitude, soyez fiers de vous, de vous être occupé de vous. Cela n'enlève pas le fait qu'à un moment donné, quand cette blessure revient, quand vous vous sentez à nouveau abattu en disant « Oh là là, j'ai fait tout ce chemin-là pour rien », en fait non, vous avez fait tout ce chemin-là pour que ici et maintenant, vous puissiez être dans la maturité et dans la capacité d'accueillir cette nouvelle décharge. Vous avez la maturité spirituelle, vous avez, cette, vous avez appris à être auprès de vous, vous avez appris à vous accueillir et aujourd'hui quand, quand l'émotion et la blessure ressurgit, peut-être de manière intense encore à travers une nouvelle situation, tout simplement dites-vous que vous êtes prêt en fait. Vous avez tout ce qu'il faut là, tout ce chemin spirituel, tout ce background vous permet aujourd'hui d'être dans l'accueil de cette situation, l'accueil de cette émotion. Donc, il n'y a pas de « je reviens en arrière » où tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Non, tout a servi à ce que ce moment-là puisse se vivre, que, que vous puissiez enfin retrouver la paix avec cette situation-là, avec cette décharge qui est peut-être même plus forte que celle que vous avez vécue avant. Peut-être. Au moins, vous êtes prêt. Voilà le message en fait qui est lancé derrière. Donc, je vous encourage à prendre soin de vous, à continuer d'être dans la lancée, et surtout, surtout, surtout, si à un moment donné, vous avez encore une blessure intense qui se réveille, dites-vous tout simplement que vous êtes prêt, que c'est le moment. Le moment est toujours juste. La vie, d'abord d'une part, la vie nous veut du bien, parce que nous nous voulons, nous, nous voulons, à condition que nous, nous voulons du bien, bien sûr. Mais aussi et surtout, vous n'allez jamais vivre une situation ou une blessure ou don que vous ne pouvez pas supporter. La vie nous amène toujours euh, une décharge émotionnelle qu'on peut supporter et dont on a les moyens de, de surmonter, de libérer euh, et d'accueillir. Voilà. Donc, euh, c'était important pour moi de parler de ça, de façon à ce que, euh, que sur ce chemin, on va dire, vous soyez serein, ouvert, tendre avec vous-même, fier de vous, euh, et que vous puissiez vous encourager euh, euh, toujours euh, à être là auprès de vous, voilà. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai ravie euh, de vous répondre. Euh, sachez en tout cas que j'ai mon site internet pour toutes les informations concernant mon travail. Moi je suis Armelle Timine. je suis thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, voilà. Donc Mon site est écrit juste après, c'est le www.armel-timine.com. Je suis très active aussi sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir sur ma page pour vous y abonner, pour avoir toutes les informations, les vidéos, les articles que j'écris. Je vous remercie infiniment, n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir